Passons à la définition du content marketing soi-même et là, je vais vous proposer deux définitions, une bonne et une mauvaise. On va commencer par la mauvaise parce qu'elle va nous permettre justement de mettre le doigt sur véritablement ce qu'est le content marketing. Donc on a déjà vu Paid, Owned, Earned, où on va se retrouver, le content marketing, on va le trouver essentiellement dans le Owned Media, mais aussi... Dans le earned media, parce qu'on va se servir du contenu pour faire des partages et faire du marketing du bouche à oreille, chose qu'on reverra plus tard. Alors, je vais prendre d'abord ScribeWise. ScribeWise nous définit ça comme « Content marketing is the creation and sharing of content in order to engage current and potential customers, thereby building trust with the audience. » Alors là, en, en français, le marketing de contenu est la création et le partage du contenu de façon à créer un engagement avec des clients actuels et potentiels pour ensuite créer une confiance qui s'établit avec l'auditoire, avec l'audience. Bon, c'est exactement ça, à part que c'est complètement l'inverse. Le content marketing et la création et le partage du contenu. Donc ça, c'est une tautologie, donc le contenu, c'est du contenu. Oui, d'accord, merci. Oui, c'est certain, mais justement, c'est ça une grosse erreur qui est faite souvent dans les entreprises, je les appelle les « content zombies ». C'est les gens qui font du contenu, ils ne savent plus pourquoi. Donc il y a un problème. Le contenu, le marketing du contenu, c'est plus que la création de contenu. La création de contenu, c'est la création de contenu. C'est créer un article, ou c'est créer une vidéo, mais ça n'est pas du ma de, de marketing du contenu. On se reposera d'ailleurs la question de savoir si, euh, quel est, quel est, quels sont les termes qu'on peut utiliser de façon à travailler avec, en corps à corps avec, pour, pour traduire engage, travailler en corps à corps avec des clients actuels et des clients potentiels. Non, pas du tout. Le content marketing n'est pas fait pour travailler avec des clients. Il est, travaillé pour, il est fait pour travailler avec une audience. Et ensuite pour créer une confiance avec une audience. Ben non, justement, c'est l'inverse. Il faut d'abord créer la confiance et ensuite... les transformer en prospects et en clients. Alors pour cela, je vais passer à une deuxième définition qui est la bonne, celle de Joe Pulizzi. Joe Pulizzi qui a écrit le livre Epic Content Marketing en 2014. C'est lui qui a fondé cette discipline. En fait, oui et non, parce qu'elle existe depuis très longtemps, on y reviendra, mais c'est lui qui a créé le nom. Et donc du coup, en fait, ça a créé un électrochoc dans les entreprises. Euh, on s'est dit, euh, ben bah oui, euh, effectivement, il y a un truc qui s'appelle le content marketing. On le fait depuis 25 ans, d'accord Donc, pas depuis 6 ans, depuis 25 ans. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, Joe Polizzi Il dit, en français, je vais le traduire directement, « Le marketing de contenu est une approche stratégique du marketing. » Ah, ça change tout Donc, on n'est pas là pour faire du contenu. On est là pour faire une stratégie qui va s'appuyer sur du contenu. C'est très différent. Et qui va se focaliser sur la création et la diffusion, distribution, du, alors, et là, les trois mots sont importants. Valuable, relevant, and consistent content. C'est-à-dire un contenu de valeur qui est pertinent, relevant, pertinent de son audience, et consistent. Alors, consistent, ça peut être la cohérence, mais ça peut être aussi la cohérence dans le temps. Alors, quand on va vous parler de l'historique du content marketing, vous allez vite comprendre pourquoi. Pour attirer et retenir une audience Clairement définie. Voilà la vraie définition. Et ensuite, il y a un tiré, et ensuite, en déduire une activité profitable. Ensuite. Alors là, on pourra en revenir parce qu'il y a plein, plein, plein de techniques, notamment en B2B, et notamment une nouvelle technique, nouvelle entre guillemets, puisqu'elle a quand même un temps, qui s'appelle l'ABM, Account Based Marketing, qui est révolutionnaire et qui change vraiment la façon dont on utilise le content marketing en entreprise.